Hello, bienvenue les amis, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de comment être un peu plus libre, être une âme un peu plus libre et comment faire un pas de plus dans notre évolution spirituelle et de manifester dans cette vie, une vie beaucoup plus libre. Alors je vais faire, un... avant de vous donner un un tout petit exercice, un protocole que je viens de découvrir et de tester sur moi. Je me suis dit, wow, c'est génial, euh, j'ai vraiment envie de le partager, que vous le testiez sur vous et que vous voyez ce que ça fait pour vous. Je vais juste vous remettre un tout petit contexte pendant euh, deux minutes de qu'est-ce qui, comment ça s'est passé pour moi pour avoir cette inspiration. Euh, je dirais qu'il y a euh, certaines vidéos que j'ai vues récemment euh, par rapport au au Covid-19 par rapport aux des questionnements sur les notions de complot et tout ça et notamment une vidéo assez choc je dois reconnaître je, je vais prendre le temps de la revoir de préparer une vidéo par rapport à celle-ci qui pour moi était hyper importante mais elle est tellement choc que j'ai besoin de préparer la vidéo bref ça ça m'a inspiré ça m'a mis en réflexion et puis euh, je, suis, je suis au bureau je suis en train de faire des réponses aux au mails euh, des gens qui me contactent et il y a une personne qui me dit ça fait 20 ans que je travaille sur moi, j'ai fait d'énormes avancées ces derniers temps, euh, ces dernières années, et là j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de ne pas avancer, euh, il y a un manque de joie et quelque chose qui, qui gêne, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Donc non, je ne peux pas aider là-dessus, je ne peux pas faire des soins individuels, mais par contre ça m'a inspiré quelque chose. Voilà, cet ensemble d'informations que j'ai reçues récemment me, me laisse dire qu'il y a une raison. Auquel, sur laquelle je n'avais jamais bossé euh, jusqu'avant, qui fait qu'on est limite. Et c'est un peu comme dans, euh, comme dans Matrix, comme quand Nemo se réveille euh, de la matrice. Forcément, quand on est en train de chercher des solutions alors qu'on n'est pas conscient qu'on est dans la matrice, et qu'on n'est pas conscient de ce qui joue à l'extérieur, et qu'en fait on est en train de se faire pomper le jus... Et qu'on est en permanence dans des stimuli mentaux par différents moyens. Les médias en sont une grande, un, un grand vecteur. Donc ça, c'est assez simple à gérer. Il suffit de jeter sa télé. Assez simple. Pas allumer la radio. Ne pas écouter les masses médias. Ne pas lire Le Monde, L'Express et tout ça. Aller chercher l'information par soi-même et vérifier qui on écoute. Donc ça, c'est assez simple à faire. Ça demande un travail intérieur, mais on peut se libérer assez facilement de ça. Mais au-delà de ça, il y a des emprises qui sont à d'autres niveaux. Et euh, l'éclair que j'ai eu aujourd'hui, donc j'arrive au, au, à, à la révélation que j'ai eue que je viens de tester, c'est qu'on a eu des euh, parasitages. Je vais appeler ça comme ça pour le moment, des parasitages pendant nos processus d'incarnation, donc dans cette vie-là, mais aussi dans d'autres, qui ont permis une forme de manipulation sur nous. Et je me suis dit, waouh, oui, évidemment. Évidemment que ça, ça s'est joué. Euh, J'avais déjà conscience de ça, de l'impact des défunts, de certaines entités dans nos processus d'incarnation. Donc ça, je l'avais expérimenté sur moi-même. J'avais accompagné des personnes en tant que thérapeute euh, énergéticien à, à, à se libérer de ce genre d'emprise, de, de, de, de blessure, euh, presque de manipulation. Mais là, il y a eu autre chose. Je me suis dit, et si il y avait un système particulier qui était mis en place, donc je ne vais pas développer ce point-là pour le moment, mais qui faisait que il y avait des actions volontaires et répétées de nous agresser pendant nos processus d'incarnation. Et c'est sur ce point-là que j'ai fait des tests aujourd'hui et qui est très très simple. Donc je vais vous partager maintenant le, le protocole que j'ai testé sur moi et je vous invite eh bien, à ne pas me croire sur parole, évidemment, à tester sur vous-même et de voir qu'est-ce que ça fait pour vous. Donc, voilà ce que j'ai, euh, la première euh, tentative que j'ai fait, et la première tentative que j'ai testée, et qui a eu un effet positif. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai commencé, comme la plupart de mes protocoles, à me nommer, à dire, je suis l'être incarné, la totalité de l'être incarné en Emmanuel. Je m'enracine. Je m'ancre. Je me connecte à ma source d'âme. Et je rayonne de ma divine présence. Donc, je prends un peu de temps entre chaque phrase parce que pour aussi ressentir quand je suis en train de dire, je m'enracine. Je fais pas juste le dire. Je veux le vivre, le sentir à l'intérieur de moi. Je veux le manifester. Voilà. Donc, je vous invite également, euh, si vous avez le temps, à prendre 15, 15 minutes, 10, 15, 20 minutes. Euh, si vous avez accès, si vous avez euh, euh, bénéficié, en fait, ou plus Comment dire Si vous avez accès à ma formation gratuite, BAUM, vous avez des outils d'enracinement et d'ancrage dedans, je vous invite vraiment à faire un protocole avant. Ça rendra le protocole plus efficace et plus profond. Bref, ceci étant dit. Voilà ensuite la suite du protocole. La suite du protocole, elle est de dire « J'active en moi les énergies d'amour et de lumière qui peuvent me soutenir et me faire un soin pour me libérer de toutes les attaques que j'ai subies dans mes processus d'incarnation et de sentir après euh, ce qui ce qui se passe donc je, je vous parle et en même temps vu que je viens de le dire il y a encore une vague de nettoyage de libération qui est en train de se faire euh, donc j'essaie je, je, de garder la présence avec vous tout en, <rire> en, en sentant que ce qui se passe à l'intérieur donc voilà l'idée. L'idée, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de vous, vous détailler sans trop nourrir votre mental de, de qu'est-ce que j'ai fait dans ce protocole. D'abord, le point à remarquer, c'est que je n'appelle aucun être extérieur à moi. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça parce qu'il y en a qui sont malins, qui se font passer pour des êtres de lumière, mais qui ne le sont pas. Et donc, si on n'a pas suffisamment d'expérience, euh, de discernement dans l'énergétique, on ne s'en rend pas compte. Et on ne se rend pas compte que l'archange Gabriel ou l'archange Michael qu'on est en train d'appeler, en fait, c'est un... quelqu'un qui est là pour vous duper. Euh, donc, je ne fais plus ça. Je pars du principe que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Et donc, j'active en moi les énergies. D'accord Et donc, cette, ce, ce processus-là, il me permet de directement me rassurer et d'être sûr que je ne vais pas appeler quelqu'un <rire> qui est là pour essayer de me pomper du jus et pour se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas alors il y a deux euh, bref, je vous en parlerai après euh, donc ça c'est la première chose dans le protocole à remarquer c'est qu'il n'y a pas d'appel à l'extérieur j'ai foi que ce qui est à l'intérieur de moi et qu'il y a tout à l'intérieur de moi comme à l'intérieur du gland ou de la graine il y a absolument l'arbre millénaire qui est déjà présent et toutes ces énergies sont là c'est la magie de la vie dans une étincelle divine, il y a un univers entier. Donc je crois à ça, ce qui me permet de passer par ce processus-là. Deuxièmement, vous avez vu le protocole, l'intention est très très simple, c'est d'activer des énergies afin de me libérer de toutes les attaques que j'ai reçues dans mes processus d'incarnation. Donc c'est une demande de libération, à un moment particulier qui est les processus d'incarnation, donc quand il y a les processus, d'incarnation, quand l'âme vient dans la matière, donc ça concerne toutes mes incarnations. C'est pour ça qu'il y a une certaine vague et que c'est euh, euh, intense, en fait. La première fois que je l'ai testé, euh, j'ai nommé simplement mon incarnation-ci, cette incarnation-ci. Et là, je me suis dit, bah ok, allons-y sur toutes les incarnations. Donc, vous pouvez aussi mettre un cadre en vous disant que, okay, que ça s'active simplement là où, au niveau où c'est juste pour vous, avec l'intensité qui est juste pour vous. Donc ça c'est la, la deuxième chose à, à, à remarquer dedans, euh, c'est une demande de libération d'accord, dans le processus d'incarnation, dans les processus d'incarnation. Et c'est tout, et c'est tout. Après il y a juste à ressentir ce qui se passe, et moi en termes de ressenti c'est énormément d'énergie qui est en train de circuler dans mes jambes, dans mon bassin, euh, sur toute la connexion de ma source euh, le canal qui, qui me lie à ma, à ma source, euh, aussi bien aux différentes polarités de ma source. Donc là, c'est assez intense. Euh, voilà. Vous pouvez refaire ce protocole autant de fois que vous en avez envie, évidemment. Euh, je vous invite de prendre le temps de sentir, de pas être comme dans un mantra et de dire pour dire pour dire. Non, non. Il est aussi d'être à l'écoute de soi et de qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je ne cherche absolument pas à savoir quel type d'attaque j'ai reçu. je ne cherche pas à savoir qui a essayé de m'attaquer. Ça ne m'intéresse pas, car je sais que porter mon attention là-dessus va nourrir ces énergies-là, et je ne souhaite pas les nourrir. Je souhaite être qui je suis, un être de lumière qui fait l'expérience avec une âme, de l'incarnation dans la matière, pour rayonner d'amour et de lumière au service de la vie. Et donc, mon intention est portée uniquement sur le monde que je veux vivre et ce que je veux vivre. Je veux être un homme et un être et une âme libre. Et c'est en ce sens-là où c'est très important pour moi de faire ça maintenant et qu'il y a des corrélations avec ce qui se passe par rapport aux notions de propositions, en tout cas des gouvernements dans le Covid-19, où il y a clairement des attaques profondes à la liberté. Et je ne suis pas en accord avec ça bas les masques maintenant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Sentez-vous vraiment libre de poser des intentions cadres de sécurité avant, de dire je souhaite recevoir uniquement les énergies ou les libérations qui sont juste pour moi, euh, que ça se fasse en douceur et euh, à mon rythme par exemple. Vous pouvez rajouter ce type d'intention avant. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo si ça a, des si ça a évoqué des questions. Euh, et également à partager vos ressentis. Qu'est-ce que ça fait pour vous Je vais continuer sur ce chemin-là. Qu'est-ce que ça fait pour moi Pour moi, clairement, il y a comme un voile qui sort de mes yeux. Il y a vraiment un voile qui est en train de sortir de mes yeux. J'y vois beaucoup plus clairement. Euh, et J'ai une douleur à l'œil depuis des mois et même des années que je sens que c'est une baisse de la vue et quelque chose qui m'affecte et là je sens que ce voile il est en train de partir je sens énormément plus de vitalité dans mon champ d'intégrité donc certains l'appellent l'aura euh, à ce niveau là que ça circule c'est vachement plus lumineux c'est plus libre libre c'est plus fluide euh, c'est plus vivant je sens une expansion de, euh, du chakra au niveau du cœur je sens énormément de libération dans mes tibias dans mes genoux je sens qu'il y a encore quelques freins, euh, des limitations au niveau de ma cuisse droite, euh, de mon bassin à droite. Euh, donc voilà, moi j'ai je, je, mes idées, j'ai mes symboliques de ce que ça représente, je vais les garder pour moi, mais je vous laisse voilà, juste vous, vous, vous inspirer dans la manière dont ce qu'on peut sentir. Il y a également des changements de fréquence dans mes oreilles, comme s'il y a des choses qui sont en train de, de s'ouvrir, des, des notions de pression, de dépression, qui sont en train de s'ouvrir, des, des, euh, ça ressemble plus à des... Euh, euh, des mises à jour de fréquence en fait euh, au niveau euh, des oreilles et des oreilles internes il y a quelque chose qui se pose aussi à l'intérieur une facilité pour mon âme à s'installer plus facilement dans le corps physique à prendre sa place vraiment et je pense pour les guerriers de lumière qui sont venus s'incarner dans dans, à cette époque, dans cette vie-ci notre corps un de nos armes c'est pas français ça et une de nos armes euh, parce que lorsqu'on est en pleine possession de notre corps physique de notre vitalité il devient notre corps un moyen de bouger d'être libre mais aussi il devient on peut imprégner cette matière qui est de la lumière très très dense de beaucoup d'amour et de lumière et donc ce corps devient un bouclier pour tout ce qui est à l'intérieur. Et donc je vous ferai une vidéo un jour sur, euh, sur les corps énergétiques, parce que je vois tellement de confusion entre le rayonnement d'un corps énergétique et le corps énergétique, que euh, a... c'est important, je, je, je vous ferai ça prochainement. Voilà ce que je perçois d'autre, euh, et ça amène plus de joie. Ça amène plus de paix intérieure pour moi, plus de joie. Et ça m'amène une sérénité en me disant, ok, c'est le moment. Le grand réveil, ce pourquoi je suis venu, une des raisons pour lesquelles je suis venu, c'est pour ce réveil et ce moment-là. Ce moment-là charnier pour l'humanité, de savoir, est-ce qu'on veut être des êtres libres ou des esclaves Comment on veut vivre sur cette planète Pas demain, mais aujourd'hui. Et pour moi, il y a deux... Plus tard. Ok, je vous parlerai de ça plus tard. Voilà, je ne vais pas faire plus longtemps cette... Euh, plus longue euh, cette vidéo. Donc, je vais juste vous rappeler, euh, redire le protocole et le processus que j'utilise. Premièrement, les étapes de positionnement, les prérequis. Donc, se nommer, je suis la totalité de l'être incarné en suivi de votre prénom. Sentez ce que ça fait. Je m'enracine. Et vous pouvez également visualiser hein, vos jambes, vos pieds, vos racines, la continuité de votre kundalini sous forme d'une grande racine et qui vient se mêler au système, au réseau organique vivant qui est sur terre. Je manque, Et donc là, c'est une invitation à mon âme à venir se positionner dans le corps, très clairement, à le sentir. Okay. Et euh, ensuite, je me connecte à ma source. Et donc ce que j'entends par là, c'est ma source d'âme. Et je rayonne de ma divine présence. Et donc là, je porte mon attention euh, sur un point énergétique très particulier qui se trouve proche, tout près du hara, derrière le nombril. Et je mets ma conscience à ce niveau-là. Et il y a une grande lumière qui émane de là. Une fois que ça s'est posé, j'active en moi les énergies nécessaires. D'accord Donc, j'active en moi les énergies de libération. Les énergies des êtres et des guides de lumière qui me soutiennent et me libèrent et coopèrent avec moi pour me libérer de toutes les attaques que j'ai subies pendant mes processus d'incarnation. Et si cela vous aide, si vous êtes visuel, vous pouvez visualiser un grand trou noir, plutôt un grand trou de verre puisque le processus, l'incarnation se fait à travers un trou noir. Je ne sais pas si c'est un trou noir ou un trou de verre, je n'ai pas les compétences pour répondre à ça, mais vous pouvez imaginer que ce passage-là, entre plusieurs dimensions, qui ressemble à un trou noir, il est très lumineux. Vous pouvez le teinter de la couleur qui, qui vous qui vous porte, que vous avez envie. Vous pouvez le mettre de rose, vous pouvez le mettre doré, vous pouvez le mettre argenté, vous pouvez le mettre violet et argenté, vous pouvez le mettre vert, printanier, peu importe. Mais donnez-lui, voilà, si ça vous aide dans une visualisation, visualisez votre votre passage à vous dans les incarnations et donnez-lui la teinte que vous voulez. Elle peut être arc-en-ciel, peut être dorée, elle peut être lumineuse. Et c'est tout. Vous pouvez également euh, compléter, si vous le souhaitez, par un temps de gratitude. Gratitude pour vous, gratitude pour la liberté qui existe déjà en vous. Gratitude pour la vie qui est là, gratitude pour les énergies qui se révèlent et qui se réveillent en vous, qui se manifestent à vous. Et la gratitude de prendre la décision d'être un être libre, incarné sur cette merveilleuse planète qui nous nourrit qui nous soutient et pour qui il me semble on se doit de d'en prendre soin et pour cela ça passe aussi par prendre soin de nous comme ça donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute je vous remercie beaucoup pour vos retours n'hésitez pas à Partagez la vidéo si ça vous plaît, si ça fait écho, si ça fait sens pour vous. À la liker aussi, ça m'aidera à qu'elle soit plus diffusée. Et euh, merci beaucoup de prendre soin de votre lumière, de prendre soin de votre liberté. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.